Salut Youtube, j'espère que tu vas bien, écoute là je suis en train de jouer à Fortune Keep et je me retrouve avec 25 streamhackers sur les 40 joueurs Vous allez voir ce que donne une partie dans ce style Bon visionnage, like, commente et abonne-toi Chat, une cette game Ok Je parie 10 subs Putain merde Je sais pas pourquoi ça, ça sent le français ça Ok, bon, ça s'est bien passé. On a, on a défoncé un peu tout le monde, chat, ce qui est plutôt une bonne chose. On a 5 kills, on a un peu d'argent. Putain, ça loot tellement que dalle par contre en argent. Il est dead. Oui, oui, oui, mais il faut toujours... Ouh. Il y a vraiment du monde chat hein, Il y a pas mal de pseudos à consonance française Qui arrivent à la suite Je sais pas quoi en penser je me, je me dis qu'il est que 10h30 du mat Et que je dois me faire des idées Cette méta me fait beaucoup trop rire les gars Oh tiens ce drapeau, il me dit un truc. Pendant que je tue un mec, je me fais backstab par un autre. Quelle vie, chat! encore ce mec là 6x qui arrivait qui lancé à 200 à l'heure sur WAM. Je me bats, les gars, mais comme un lion pour survivre. les gars, ça se voit. Genre, ça se voit que vous streamaquez, et que vous êtes genre 15 dans la game. J'ai 17 kills et ça m'est arrivé dessus en boucle. Ça s'arrête jamais, mais non, mais mec... Euh... Tu les as bien démontés avec la Kimbo. Ah les gars, en vrai, j'ai fait le café. Hein. C'est qu'il y en a des... Ah oh mais c'est impossible. Elle tire à sec Oh tiens, bleu, blanc, rouge. Genre c'est un délire de ouf. Je suis à qui Il reste 22 personnes. C'est trop... Mon dos, mon do, c'est une passoire, les gars. Oh, les merdes. Ta mère. Hors de question de euh, que ce mec-là, il puisse me kill ou, euh, ou quoi. Lui, euh, lui, il reviendra pas, gros. Lui, c'est terminé. Au lieu de tempo tranquille pour revenir ou un truc comme ça... Côté droit et côté gauche, en même temps. Côté gauche et côté droit en même temps, encore une fois. Je viens me courir après. Ok PSG X Samuto les gars. C'est triste ou pas de voir une game comme ça. On est à 26 kills les gars. Je vais aller me prendre une caisse. Plus qu'un kill. T'as les gars, j'ai quand même parié avec vous que j'allais gagner. Si je la gagne vraiment, celle-là, c'est exceptionnel. Hein. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa putain ça c'était de la game vous étiez tous à chier et man